Oui, oui, j'en parle dans ma vidéo. et en, en, en, en, en, ことです。みんな例えば avoir besoin de、se souvenir de、s'occuper de、parler de donc, la première est Google. La fête va bientôt commencer. Qui s'occupe de la décoration Et moi, je m'occupe de la décoration. C'est je m'occupe de la décoration. Je m'en occupe. ワット、Je m'occupe de la décoration. M en De la décoration. Je m'occupe tu te souviens des vacances qu'on a passées à la plage? Oui, je me souviens de ces vacances. Oui, je me souviens de ces vacances. Oh, wow. Oui, je m'en souviens. on va voir. On va oui, je m'en souviens. Ah, j'ai oublié mon stylo. Est-ce que tu as besoin de ce stylo? Oui, j'ai besoin de ce stylo. minna wa, comment cade. 青を